Si vous me suivez sur Instagram, vous savez sûrement que j'ai un secret. On arrive à la fin mai et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On prépare les derniers détails pour le bal. Vous voulez savoir quel est mon secret? Le 30 mai prochain, je choisirai trois gagnantes qui auront la chance d'être mes modèles et de venir tourner une capsule avec moi pour les maquillages de bal 2013. Comment participer? Une seule chose à faire. Faites-moi savoir que vous participez en inscrivant un commentaire dans la barre ci-dessous. Bonne chance! Mouah!